je suis le responsable marketing du cabinet MP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous devez digitaliser votre marketing. Si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, en fait, c'est un ancien article qui a été publié par le coach Amon, mais qui n'a pas été fait en vidéo. Ce qui fait que nos abonnés qui sont sur YouTube n'ont pas eu la chance de lire et qui ne visitent pas notre site internet. Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo ce matin. Donc, les raisons sont au nombre de 7. Je vais lire avec mon téléphone et puis à chaque fois, vous expliquer. La première des raisons pour lesquelles vous devez digitaliser votre marketing, c'est que sans Internet, vous êtes limité, vous serez incapable de vendre en masse. Parce que lorsque vous n'êtes pas sur Internet, que vous avez un espace commercial physique, les personnes qui passent devant votre magasin, ce sont ces personnes-là qui deviennent clients. Les personnes qui habitent dans les environs de votre magasin, ce sont ces personnes-là qui deviennent clients. Ça fait que vous ne pouvez pas aller au-delà de la zone géographique. Si vous êtes à Angré, par exemple, vous allez voir que les clients qui sont à Yopougon, qui sont même à Cocody, parce que Angré-Cocody, est centre. C'est un peu, il y a une distance quand même. Ces clients ne vont pas aller toujours dans votre magasin. Donc, vous serez incapable de vendre à cause de la zone géographique. Par contre, si vous vendez sur Internet, si vous digitalisez votre marketing, vous pourrez être capable de toucher des personnes au-delà de votre zone géographique. Vous pourrez être capable de toucher des personnes à Bingerville, à Jacquesville, à Boaké, etc., etc. Et puis, expédier votre produit. Bien sûr, si c'est un produit qui ne se consomme pas forcément physiquement. Pour ce premier point-là, vous êtes limité par l'horaire, le temps de travail. Vous voyez, si vous avez un espace physique, vous serez obligé de vendre aux heures où vous êtes éveillé. Vous ouvrez à 8 heures, vous fermez à 17 heures. Par contre, si vous avez... Internet. si vous digitalisez votre marketing vous pourrez vendre 24 heures sur 24 sans fermer si vous avez un site e-commerce par exemple les clients pourront faire des réservations pourront acheter des produits même quand vous dormez et le matin vous venez livrer votre produit ça c'est la première des raisons pour lesquelles vous devez digitaliser votre marketing la deuxième des raisons pour lesquelles vous devez digitaliser votre marketing c'est que vous allez limiter le traumatisme face au non personnellement c'est l'une des raisons pour lesquelles j'hésitais vraiment à me lancer dans la vente dans le marketing etc, etc. parce que c'était tellement difficile à chaque fois que vous ventez les d'un produit à un client et qui vous disent non, je suis pas intéressé. Non, je ne suis pas intéressé. Vous devenez découragé en fait. Alors qu'avec les outils marketing, c'est facile de proposer au client. Même quand il dit non, il passe. Il ne vous traumatise pas. Ça ne vous décourage pas. Mais s'il est d'accord, lui-même, il clique, il s'enregistre et puis vous pouvez le contacter. Donc ça fait que vous limitez ce traumatisme-là. Parce qu'il faut avoir un bon état d'esprit, une motivation pour continuer de vendre. Et avec Internet, vous cassez cette barrière-là. Tous les commentaires négatifs, tout ce qui est bizarre, vous n'avez pas accès à ça et puis vous pouvez continuer de vendre. La troisième des raisons pour lesquelles vous devez digitaliser votre marketing, c'est que vous allez paraître aux yeux de vos clients comme une entreprise moderne. C'est normal parce que lorsque vous avez un site internet, tous ceux qui vont y vont dire « Ah, mais tiens, on a vu son site internet, on le connaît, etc., etc. » Vous avez une longueur d'avance sur tous les autres concurrents qui n'ont pas de site internet. Vous paraissez comme une entreprise moderne. On peut aller, on peut visiter, etc., etc. Et les clients qui aiment le fun, seront vraiment contents de vous avoir comme fournisseur etc etc. Quatrième raison pour laquelle vous devez digitaliser votre marketing, c'est que ça vous permet de pouvoir gagner du temps. Lorsque vous digitalisez votre marketing, vous n'avez plus à répéter les mêmes tâches, les mêmes arguments. Ça va dépendre de l'étape à laquelle vous placez votre outil marketing digital en fait. Si c'est au niveau de l'offre, vous allez voir que vous ne serez plus obligé de répéter à chaque fois votre argumentaire commercial. Pour une vidéo par exemple, une fois que vous avez expliqué les détails de votre offre, vous ne serez plus obligé d'expliquer à nouveau. Si vous vous avez écrit, vous n'êtes plus obligé d'expliquer à nouveau. ce qui vous permet de gagner du temps. La cinquième des raisons pour laquelle vous devez digitaliser votre marketing, c'est que de plus en plus les clients utilisent les canaux digitaux. Ce sont des statistiques qui datent de quelques années. Hein. En Côte d'Ivoire, il a parlé de 1 100 000 utilisateurs du réseau social Facebook. Et puis, ça n'a pas changé depuis 2013, donc il y a environ 8 à 10 ans. Donc, ce sont des années en arrière. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui se connectent sur les réseaux sociaux qui se connectent sur Google, etc., etc., qui cherchent des produits à travers ces canaux-là. La sixième des raisons, c'est que les canaux digitaux facilitent le contact avec les clients. Aujourd'hui, avec les canaux digitaux, vous n'allez plus vous déplacer vous-même pour livrer forcément des formations, etc., etc. Vous pouvez, par exemple, faire vos formations à travers des outils de web conférences, etc., etc. Donc, ça facilite le contact avec le client. Donc, il y a beaucoup de produits pour lesquels vous, ça sera facile pour vous, en fait, de pouvoir livrer le produit, d'avoir le contact avec les clients, etc., etc., si vous digitalisez votre marketing. Et donc, la septième des raisons, c'est que les clients cherchent à gagner beaucoup plus de temps. Ça fait que quand les gens commandent directement, systématiquement, ils se disent que, ouais, on sera livré. Ils ne veulent pas perdre de temps, ils commandent aujourd'hui, ils veulent son produit aujourd'hui, tout ça, etc., etc., avec les outils Juto vous pourrez facilement gagner du temps dans votre marketing, etc. Et toutes ces raisons-là, ça va dépendre de l'étape à laquelle vous allez utiliser votre outil digital. Ça peut être au niveau de l'attraction, ça peut être au niveau de, de la proposition de l'offre, ça peut être au niveau du service client, ça peut être vraiment à tous les niveaux possibles de votre marketing. Voilà, donc je termine en disant à ceux qui nous écoutent pour la première fois, vous avez la possibilité de télécharger les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Ce sont des stratégies universelles de vente qui ne changent pas avec le temps. Vous pouvez les utiliser et ça va vous permettre d'avoir les bases en matière de vente. Vous pourrez toujours les Adapté. Et si vous nous découvrez aussi pour la première fois, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.